Alors, une question de Marine qui revient sur euh, tes propos euh, sur le volant d'autofertilité. Vous avez dit, on ne considère plus les quantités mises en jeu, mais les flux en lien avec le volant d'autofertilité. Pouvez-vous développer Alors ça, c'est un sujet très vaste. On reviendra là-dessus. Hein, Lorsqu'on parlera de fertilité des, des sols, en fait, euh, il faut bien considérer que le... Je parle de volant parce que c'est quelque chose qui demande une certaine inertie. C'est-à-dire qu'il va falloir charger le système en fertilité. Et pour que le, cette fertilité-là euh, ressorte à un moment donné, et vous avez vu le, le cercle que je vous ai fait passer, euh, il faut également euh, que ce volant... Euh, soit alimenté en énergie et le temps énergie, c'est la photosynthèse donc il faut absolument qu'on rende de l'énergie pour que l'activité biologique puisse libérer en faisant tourner cette fertilité-là euh, en faisant tourner, euh, disons, la matière organique arrive à liberté, libérer des flux de fertilité et, et ensuite, euh, pourquoi flux C'est parce que les plantes ont des besoins quotidiens les plantes n'ont pas des besoins euh, mensuels ou des besoins bimensuels et en fait euh, pour être au plus près des besoins euh, il faudrait presque donner à manger tous les jours et ça c'est les flux qui peuvent le faire beaucoup mieux que l'agriculteur même s'il utilise toutes les te technologies mises à sa disposition mais je vous rassure la fertilité est un point extrêmement important et je reviendrai là dessus.